Alors mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et pour co-animer cette émission avec moi, j'ai mon ami Jonathan Drapeau a.k.a. Rockshow Josh Ryan. Comment ça va? Ça va, va? Ben, ça va hey, numéro un. Hein? Je suis content de te voir mon ah, bien. Moi aussi. La forme, ah ben ça, yes. ça pose un montrer oui. Ben oui, oui Colin, C'est le fun. Hey ben, c'est une belle une autre émission. Ça va être le fun aujourd'hui. Oui, ah, ouais, ce qu'on va faire avec ça. Je sais pas, mais euh, veux-tu ouvrir ça ou je, je pars la balle? Parfait. Fait que dans le fond… Ne <rire> là, là, c'est pas le Non, va, <rire> non vas-y, vas-y. <rire> euh, Rock po Podcast, dans le fond, là, il veut, on veut vous présenter ce soir une émission vraiment particulière qui a pour but de sensibiliser dans le fond les gens à la lutte professionnelle euh, qui s'avère quand même, entre toi et moi, assez dangereux. donc on s'entend. On, oh, on va parler, dans le fond, euh, de l'accident tragique qui a eu, dans le fond, en octobre 1999, euh, dans le combat de lutte qui opposait J Darren Drozdov, euh, qu'on connaît bien sous le nom de Puke et de Droz, oui, oui. qui affrontait nul autre que D'Lo Brown suite, dans le fond, à un powerbomb, un sit-down powerbomb. Un running powerbomb. C'est ça, ça s'est mal passé. Et puis, depuis ce temps-là, dans le fond, Draws est malheureusement paralysé. Il a recommencé à bouger ses bras, mais tu sais, c'est pas... Il va pas courir le marathon, maintenant. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça, c'est race. Exactement. Exact. Alors, commençons par sa naissance. Darren Adrian Drozdov, de son vrai nom est né le 7 avril 1969 à Mays Landing, dans l'état du New Jersey, mesdames et messieurs. Euh, très athlétique et imposant, Dross, dans le fond, il a commencé à jouer au football, euh, au lycée. puis il jouait euh, comme corps arrière, puis il mesurait comme 6 pieds 3 pouces, 245 livres, c'est quand même une bonne une pièce après un passage à l'Académie militaire de Fort Union en Virginie, euh, il a fréquenté l'Université de Maryland, mais euh, cette fois, il jouait à la position plaqueur défensif euh, pour son équipe de football qui était euh, les euh, Terrapins à l'Université de Maryland. Puis il a terminé ses études universitaires en obtenant un diplôme en justice pénale. Ça veut dire qu'il a pu faire un avocat, genre? Oui. Exact. Euh, ouais, c'est ouais, pas des trous de cul. Là. Quand tu vas à l'université, euh, tu sors de là. Pis... Ben, tu sais, je pense. Il y en a plusieurs là, qui ont des. Euh, qui font euh, disait pas McFourley, que c'était un psychologue, mais ça me t'avait dit ça maintenant. Puis il euh, y a aussi euh, Spike Dudley qui est vraiment genre euh, super doux. Puis Charles house avant d'être Luthor, il était agent de change. sais. Ouais. Charles Stasiac, c'est un chiropraticien. Oh, il oui. euh, y en a une couple là qu'on. Là, y... Chose chose là, euh, qui était dans, dans NXT Nexus. Là. Ouais. le Genre de mulot là, avec sa, sa tasse de café qu'on voyait tout le temps à Raw. Ouais. Lui, c'était un avocat, il me semble. Il y avait la ah, gimmick un gimmick d'un avocat, une... mais il me semble que c'était un avocat dans la vraie vie aussi. Ben, tu sais, toi, ta préférée, là, euh, Dr. D. M. D. Dr. Reed Baker. Ouais, ouais, c'est une, ce une dentiste. ce qu'on veut, mais c'est une euh, dentiste. Moi, j'ai tout le temps à me maudire. T'sais. La lutte, même si tu gagnes ta vie de ça faut quand même que tu aies un autre métier parce que tu ne passeras pas toute ta vie à devenir un, euh... un lutteur. T'sais, à un moment donné, le corps va te rattraper. Bah, pour Rogan et Rick Flair qui ont lutté yes. jusqu'à D'ailleurs, Juste avant euh, qu'on continue notre émission, ouais, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais euh, Abdullah The Butcher est en vraiment mauvaise position ouais, financièrement. Les hanches, il faut que ça soit passé Et euh, physiquement, tout ça. Et puis, il disait justement, euh, c'est important d'avoir une euh, des études, pas juste de faire de la lutte. C'est vraiment important parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir peut réserver. Mais il y avait ça. un restaurant, il me semble, là. ça s'en a fait ouais, de côte de... levée. Voilà. Ouais, il s'est fait... fait avoir, je pense. Dans non. ce que j'ai lu, il s'est fait frauder, il s'est fait fourrer. Par... Yes. Donc, pour euh, revenir à nos moutons de M. Drosdov, le... avant de se lancer dans la lutte professionnelle, Darren Drosdov a été... Le... Joueur de football professionnel du côté de la NFL durant trois saisons. Yes. Il a joué avec les Jets de New York, les Eagles de Philadelphie, et les Broncos de Denver. Il s'est fait une drôle de réputation et le surnom de Pio qui lui a été attribué lorsqu'il a vomi sur le ballon de football durant un match télévisé du Monday Night. Un article de Sports Illustrated de 1993 indiquait qu'il avait vomi à presque tous les matchs durant la saison et qu'il allait consulter un psychiatre pour des problèmes de vomissement. C'est quoi? Vomino Man? Ouais, bien, dans le fond, hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait fait un reportage il y a quelques années, « de the mètres Ben, puis, 25 ans, Genre, genre là, <rire> Puis, euh, on voit comme euh, la, la décision de Vince McMahon d'engager Pio, qui est dans le bureau, nanana. Puis, genre, euh, Vince McMahon lui demande, « Qu'est-ce que toi, tu es capable de faire de plus que les autres ?» Puis là, lui, il dit, tu sais, euh, moi, je suis capable de vomir comme n'importe quand, tu sais. Fait que là, je suis pas si tu du fameux « It's gonna puke ben »,« it's, oui, it's gonna puke »,« It's ouais, gonna puke ». J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi sur la poubelle, puis y... c'est ça, tu sais. Ça, ça, ça a resté pas mal. Mais il faut, euh, faut savoir aussi qu'avant avant de se faire embaucher par la WWF, uh -huh. il a fait une carrière sur le circuit indépendant, puis il a lutté pendant un bref moment de 97-98 à la ECW. Justement d'être euh, embauché. Yes. Puis il a fait une brève carrière d'environ deux ans à WWF. Tu vois, il euh, s'est fait embaucher par la World Wrestling Federation que je parlais justement juste avant, en 98. Où, euh, dans le fond, euh, comme je vous ai dit... Euh... Bah, ça résume ce que tu viens de dire, ouais, Il est vous mis dans la poubelle. Puis... D'abord, il, il a lutté euh, dans les Dark Match euh, à WWF Shotgun, qui se trouvait à être comme le Saturday Night's Main Event ouais, de l'époque. Si si ouais. Il a fait ses débuts à Raw is War euh, en... le 25 mai 1998, désolé, en tant qu'associé de Legion of Doom. Il était euh, le troisième membre officiel, officieux de l'équipe. Ouais. Et puis à la fin de 1998, il a participé au tournoi de boxe controversé là, c'est tu sais si tu sais du fameux WWF Brawl for All mm. euh, que notre ami Mark euh, avait, euh, ouais. avait fait partie, Bart Gunn avait fait partie, Bradshaw avait fait partie, Godfather, Godfather, Doctor euh, Death. Death. Ils sont tous faites promettre un push, finalement promesse qui a été euh, qui n'a pas été tenue. Yes. OK, Druss fut impliqué dans une storyline en rapport avec l'alcoolisme de Road Warrior Hawk. Dans cette confrontation, Hawk a été vu par Animal comme étant incapable de lutter et Dross a été chargé de remplacer Hawk. La situation s'est terminée par des accusations selon lesquelles il avait été la cause des problèmes de consommation de Road Warrior Hawk. et avait demandé aux membres LOD de prendre sa place dans l'équipe. Lors du Raw du 16 novembre 1998, après que Hawk ait fait une apparition durant le match qui opposait LOD 2000 face à Edge et Gangrel, victoire de ces derniers par des comptes à l'extérieur, bien entendu, on voit clairement que Hawk, qui menaçait de se, de se jeter en bas du Titan John avait été poussé par Droz. C'est le monde, ben, il ouais. y a, y a l'air de faire un affaire ouais, effort ouais. mais... Y'a-tu fait exprès, y'a-tu pas fait exprès, c'était-tu sais, euh, C'était controversé. Là. Yes, puis euh, je sais pas si tu te souviens du fameux pay-per-view Capital Carnage de 98 qui était au UK. Là. Ben oui, ben oui. Animal et Draws y ont affronté les Headbangers. Moi, je suis -er, pis, yes, là. Yes, durant le combat, Draws Dove euh, est entré sur le ring pour défendre Animal qui mangeait un mot de l'équipe illégale des Headbangers. Alors que l'arbitre était occupé à faire sortir Trash du ring, Mosh a enroulé Draws Dove et l'arbitre s'est retourné. Et a fait le compte de trois. Animal Furieux, que Pew, dans le fond, euh, après, est, a été piné, a commencé à se battre avec lui avant de quitter la reine, mettant ainsi la collaboration de Draws et L.O.D. Euh, ils ont coupé ça de red sec là. <rire> après avoir quitté L.O.D. 2000, Darren Drawsdorf a pratiqué un nouveau personnage qui aimait le body piercing et les tatouages. Ça l'impliquait une série de sketchs intitulée Draws' World. Oui, il racontait des histoires sur sa carrière de lutteur professionnel. Il a commencé à s'épanouir après avoir viré Hill. Drosnov a commencé à construire une stable d'ulter qui partageait son style de vie bizarre, dont Prince Albert, A-Train, Yes, uh, Matt Bloom. Exactement. Qui est l'actuel coach en chef du Performance Center, comme on dit. C'est yes. ajouté à l'écurie en tant que son artiste de passage corporel, personnel. Et par la suite, qui? Qui était connu sous le nom de Vic Grains, notamment à la ICW, à la XPW, son fameux match contre New Jack, qui s'accueille le camp à bas de l'échafaud. Yes. Euh, peu, en tant que présumé revendeur de draws. Avec Albert, il a notamment fait équipe dans le Tag Team Turmoil, euh, match de six équipes là, de 1999, 99, ils ont été éliminés en troisième position par et Christian. Après, euh, dans le fond, là, il y a eu la fin de carrière suite à une grave blessure, non, malheureusement. Non, euh, la carrière de Droz euh, s'est terminée à un instant lorsqu'il a subi, comme j'ai dit tantôt, une grave blessure au cou euh, suite à un combat euh, à SmackDown contre Dilo Brown, euh, un combat qui a été enregistré le mardi 5 octobre 1999 ouais. à Nassau Coliseum de Long Island. Droz a déclaré qu'il portait une chemise slack pendant le match. Puis euh, lorsque euh, Brown a, a tenté de faire son powerbomb, il n'a pas été en mesure de le lever suffisamment. Fait que Droz, a, dans le fond... Euh, il n'a pas été en mesure de swinguer assez haut. Fait que Dans le fond, euh, pour laisser se laisser dans la bonne position pour faire le powerbomb, Droz a tombé sur la nuque et s'est fracturé deux vertèbres dans le cou. Puis il a euh, été rapidement transporté d'urgence au centre médical du comté de Nassau où il a subi plusieurs heures d'opération pour réduire et stabiliser euh, la pression euh, sur son cou qui était blessé. Étant donné que le show a été préenregistré, car à l'époque, SmackDown était enregistré dans le fond le mardi puis était diffusé comme le jeudi. Master, bon, est live le vendredi. Yes, il n'a pas été diffusé aux téléspectateurs. Une chance que ce n'était pas du live. Euh, cependant, des images de lui en train d'être amené sur une civière ont été vues dans, euh, dans la publicité « Don't try this at home de la WWE. Oui, oh, « career ended in an instant ». Ok, il euh, faut savoir aussi que même avec des soins médicaux intensifs, sa blessure a d'abord laissé tétraplégique durant plusieurs années avec pratiquement aucun mouvement sous la tête. Un peu comme Christopher Reeves, le de mm -hmm. Superman. Mais depuis quelques années, Dross a retrouvé euh, du mouvement dans le haut de son corps et ses bras. Drosdov a déclaré à plusieurs reprises que sa blessure était un accident et qu'il n'en veut aucune main à Dillo Brown, que ce dernier s'en est voulu énormément. Et il pensait même à l'Ocher la Lutte. Ben, C'est fou, pareil, hein. ben, sûr. Puis euh, dans le fond, euh, on n'entend plus beaucoup parler de Dross, mais euh, on a fait quelques recherches, puis euh, ben, on voulait vous parler un petit peu de sa vie après sa blessure, dans le fond. Draws y a continué à travailler avec la compagnie de Stanford, la WWE, ouais, en tant qu'écrivain et chroniqueur après son accident, et a écrit des articles et des essais pour le contenu du site web de, et des magazines, notamment sa fameuse chronique uh, Draws Two Cents. Oui, 2001-2002, ces années-là. Il est euh, aussi devenu un invité récurrent sur le WWE ByteBiss, qui est une émission de la Fédération sur Internet, commettant ses opinions à propos des talents ou des matchs éventuels. Depuis plusieurs années, il a également écrit euh, des articles avec ses prédictions pour chaque WWE pay-per-view. Un euh, Ouais, okay. c'est a fait une apparition sur le DVD des Road Warriors en 2005, discutant de son passage avec le groupe en 1998. Euh, il a également été interviewé pour les épisodes de « The Brawl for All » de « The Dark Side of the Ring », en 2020, car comme mentionné plus haut, il a participé au tournoi controversé du Brawl for All Également, il a participé au Dark Side of the Ring sur les Road Warriors, intitulé The Last Ride of the Road Warriors, épisode qui parle notamment des problèmes de drogue et d'alcool du regretté Michael H. a.k.a. Road Warrior Hawk. Tu sais, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais cette période-là, le 98-99, la... La euh, ils ont, hein, Ils ont comme étirer la sauce au maximum ils ont tout fait dans cette euh, dans cette période là de la lutte tu sais à un tel point que tu sais quand, quand tu regardes tout ça là, mais voulez a... rattraper tu... sais, les ratings mais tu sais ils ont mis genre des gens en danger. Là. Il y a eu Owen Hart qui est décédé dans cette période-là. Il, ouais. il y a eu euh, Draws aussi. Il y a eu des blessures encore, d'autres blessures super importantes. Je me souviens de Lita, à un moment donné, qui avait, ouais. qu avait pété... Qu ben, avait, les Hardy euh, Boys, c'était assez débile ce qu'ils faisaient. Les gens prennent beaucoup de risques. C'est important d'être capable de se lever le lendemain matin puis de continuer. On a une vie après tout ça. C'est super important. C'est euh, c'est des athlètes, les gars, puis... Euh, quand ils disent essayez pas ça à la maison, du moins, euh, assurez-vous toujours d'être accompagné par des professionnels. Euh, c'est ouais. comme les cascadeurs un peu ici. Ouais. Euh, essayez pas ça là, pour, pour le plaisir. Euh, prenez des cours de lutte. Euh, apprenez comment tomber, comment bien faire les moves. c'est important. Exact. Regardez ce qui est arrivé, le draw, il est paralysé. Il est paralysé, puis le gars est en chape, puis il savait lutter, là, il savait comment tomber, mais quelqu'un qui. S'il avait pas eu la shape, là, il aurait fait ça un tic de 100 livre mouillé, il serait mort. Oui, c'est sûr. C'est certain. Alors, ben j'espère que ça, ça vous a plu un peu d'informations. J'espère que ça vous a conscientisé aussi sur… Sensibilisé. Oui, c'est la réalité de la lutte professionnelle qui peut euh, parfois euh, avoir certains risques. Alors, euh, ben, j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Okay. Uh, Josh Ryan. J'étais avec Benoît Laferrière, a.k.a. Euh, okay. Stradaben. En tout cas, mettons une prédiction pour Dross, Je souhaite qu'un joueur soit capable de, rem de remarcher. Je de remarcher. Ouais. Ben, souhaite bien. Il euh... y avait eu à l'époque euh, au Japon, euh, à la fin de la fédération, la FMW, il y avait le grand Ayabusa qui avait tombé suite à une chute sur la ouais, terre. Il, il y manquait de lion Soul. Puis, Lions, puis euh, lui aussi, il euh, avait paralysé, mais on l'avait revu juste avant ouais, sa mort qui était capable de marcher un peu. Euh, mais bon, on croise nos doigts. Alors, euh, le mot de la fin, mon ami? On se retrouve très bientôt, mesdames et messieurs. L'action ne manquera pas. Au revoir!